We'll I'm no. お疲れ様です<音楽> C'est un plaisir pour moi d'être présent ce soir à cette soirée de Jimmy Aobo qui est un ami et je voulais quand même faire un coucou à la population moulienne et dire que ce soir effectivement je représente en tant que membre du conseil d'administration de la fédération de la Guadeloupe et eh bien justement cette fédération mais je peux vous dire ce soir nous partageons un moment agréable puisque nous sommes ensemble et justement sur ma table nous avons cette commune phare avec une moulienne qui se trouve à mes côtés. Je suis accompagné également d'une fille qui est en vacances en Guadeloupe, qui a été mutée depuis quelques temps, qui est aussi sur ma table. Et je peux vous dire que c'est vraiment pour moi une grande satisfaction de partager ce moment de plaisir, puisque nous sommes très nombreux dans cette soirée. Euh, je peux vous dire que la Guadeloupe aujourd'hui vit de belles choses puisque les associations permettent de mettre quand même de l'ambiance, permettent de mettre une culture en valeur et permettent à la Guadeloupe, effectivement, ces associations permettent à la Guadeloupe de se développer et d'avoir une image vraiment positive. Merci à vous, à TV. Bonsoir, je suis Yolène Méliot, je suis membre de l'association Le Lotus. Euh, qui fait partie euh, du moule en Guadeloupe. Et donc ce soir, c'est vraiment un honneur pour moi euh, d'être euh, invité au grand bal de l'association Tropical Dancer. Voilà, au grand bal de quadrille. Pour moi, le quadrille, c'est euh, une chose très importante, euh, une danse traditionnelle qu'il faut perpétuer. Et moi, j'ai appris à danser le quadrille au mois de juin et euh, c'est bien de garder cette tradition. Voilà. Je vous fais de gros bisous. En tout cas, la soirée se passe très bien et puis à très bientôt. Bravo.